Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Ça fait des années que vous tentez d'influencer euh, les décideurs français, qu'ils soient politiques, entreprises, syndicats, pour qu'ils agissent sur le climat. Est-ce que l'été euh, que nous venons de connaître, c'est-à-dire marqué par euh, la canicule, la sécheresse, les incendies et plus généralement les intempéries, euh, pour vous, est-ce que cet été a été le déclic, celui de la prise de conscience du dérèglement climatique Alors selon un sondage qui a été publié par vos confrères, je suis de France Bleu de... ce matin. Euh, non, non, non à ah, RTL, euh, il y, y en a en quelques a... jours. Bon, ça c'est fait. Mais <rire> il faut espérer, il faut espérer qu'ils sont convaincus il euh, y a un Français sur cinq de plus euh, qui dit avoir réalisé cet été que les conséquences du réchauffement climatique étaient déjà là. Euh, avant cet été, il y en avait trois sur cinq dix ans, être conscient. Maintenant, on arriverait à 4 sur 5. Maintenant, il faut voir ce, que ça, ce qui s'appelle conscient. Euh, il faut voir ce que ça signifie en termes d'efforts qu'on est capable euh, de porter seul ou bien de souhaiter pour la société dans son ensemble. Euh, voilà. Donc, il s'est certainement passé quelque chose cet été. Mmh. Et de l'ordre du déclic. Il y a un tout petit marqueur. Alors, il vaut ce qu'il vaut, hein, euh, qui est le nombre d'invitations pour des émissions à la rentrée que j'ai reçues, moi. <rire> Merci d'avoir privilégié celle de France Info, en tout cas, Et pour cette rentrée. Euh, bah vous savez, on au midi à sa porte. Et donc, le... Et effectivement, il est en augmentation significative par rapport aux rentrées précédentes. Voilà. Donc, c'est une préoccupation. Est-ce qu'il faut s'habituer à vivre euh, ce qu'on a vécu cet été Est-ce que ça va devenir la norme Alors, ça ne va pas devenir la norme, ça va devenir la borne inférieure, malheureusement. Euh, c ah, ça va devenir pire Bien sûr, ça va devenir pire. Mais ça, on le sait depuis très longtemps. Euh, de... En fait, le, le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il faut depuis toujours essayer euh, d'éviter quelque chose qui ne s'est pas produit. Et de faire en sorte qu'ils ne se produisent jamais. C'est très très difficile pour les animaux que nous sommes. On n'a pas l'habitude de se comporter comme ça. Alors, en général, on voit d'abord les dangers, et puis une fois qu'on les a vus, on fait ce qu'il faut pour que ça se répète pas. Ouais. Là, le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il y a une inertie absolument considérable. Il y a un effet cliquet dans le système, c'est-à-dire qu'une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, il met très très très longtemps à s'évacuer. Euh, et donc, une fois qu'on a dégradé le climat, on ne peut pas revenir en arrière. Et non seulement on ne peut pas revenir en arrière, mais tant qu'il y a une tonne qui continue à être émise par les activités humaines, quelque part, le climat continue à se dégrader. Euh, ce qui veut dire que ce qui nous est arrivé cet été, c'est malheureusement absolument certain qu'il va y avoir pire dans les années qui viennent. C'est-à-dire que même si on arrêtait tout, ce qui évidemment n'est pas possible aujourd'hui d'un coup de baguette magique, euh, ça continuerait pendant combien de temps Alors, ça dépend Et ce ça a... s'aggraverait pendant combien de ça temps Ça dépend des conséquences qu'on regarde. Ouais. Après arrêt total des émissions, la température atmosphérique s'arrête d'augmenter. Ça c'est très rapide. Par contre, la température océanique, en particulier des couches profondes de l'océan, continue d'augmenter. Le niveau de la mer va continuer de monter pendant des millénaires, après qu'on ait arrêté les émissions totalement. Les glaces, vont continuer, les glaces polaires en particulier vont continuer à fondre pendant des siècles à des millénaires, après qu'on ait arrêté les émissions. Et la réponse des écosystèmes à des conditions qui seront devenues différentes, ça va également prendre très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à conditions climatiques constantes, même si demain matin on disait que bah, le climat ne va pas se dégrader par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, il y a déjà... 10 de la forêt française qui va mourir. Donc euh, par répétition de conditions que les arbres ne peuvent plus supporter. Donc euh, le temps de réponse euh, derrière l'arrêt, enfin il y, y a un certain nombre de choses qui derrière l'arrêt des émissions continue de se dégrader euh, de façon plus ou moins rapide. On est loin euh, de la du 0 Et de. Les gaz. émissions se sont pas arrêtées. Oui c'était une oui, hypothèse voilà, que ça augmente. Jean-Marc -Jean on est incapable aujourd'hui de dire qu'on va, qu va faire zéro émission de gaz à effet de serre. En revanche, le gouvernement, les ministres, les politiques aujourd'hui ont un mot qui, qui revient à leur bouche. C'est le mot sobriété. Le gouvernement invite les Français à faire attention à leur consommation d'énergie, débrancher les prises électriques lorsqu'on part en vacances, couper le wifi ou baisser la climatisation. Est-ce que ça, ça sert vraiment à quelque chose Alors, juste pour finir sur le... Euh, sur la partie euh, émissions, oui. euh, en fait il y a quand même un engagement de la communauté internationale à ce que les émissions humaines soient totalement supprimées d'ici à 2050. Pour Nous ça il faut les baisser bien. de 5% chaque Nous année. Nous sommes en 2022, oui. ça laisse 28 ans, c'est-à-dire en gros le pas de temps qui sépare l'âge de nos enfants de notre propre âge, hein, pour, pour donner un ordre de grandeur. Oui. Et il faudrait que dans ce laps de temps, euh, on ait supprimé la totalité de ce qu'a fait la civilisation industrielle. Parce que c'est les combustibles fossiles qu'on fait la civilisation industrielle. Bon, je pense que pour le moment, les gens qui déclarent ça ne réalisent pas bien ce à quoi ils s'engagent. Hein, voilà, ce, fin, fin de la parenthèse. Alors, sur les économies d'énergie, euh, en fait, les... Les gros... petits gestes, ça marche bah, ou pas On ne peut pas faire des grosses économies avec des petits gestes donc si on veut faire des gros économies il faut faire des gros gestes mais comme vous nous dites il faut arriver à zéro <rire> euh, euh... alors où sont les gros gestes euh, chez les français ils sont dans les déplacements il faut rappeler que en ce qui concerne ce qu'on appelle l'énergie finale c'est à dire celle qui rentre dans une machine quelque part qui nous rend un service hein, que ce soit la caméra qui est en train de me filmer ou bien une voiture qui est en train éventuellement de déplacer quelqu'un en ce moment euh, c'est le pétrole qui domine en France hein, c'est pas du tout l'électricité donc débrancher le wifi ok c'est bien mais enfin euh, partir en vacances en train c'est mieux euh, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances euh, donc il y a un Qu'est-ce que je veux dire Il faut bien voir que les gros gestes euh, auxquels il faut appeler les Français, Sur ça les concerne transports, hein. les transports, ça concerne le chauffage, enfin le, le, le confort, ce qu'on appelle le confort des bâtiments, ça concerne l'industrie, c'est ça, les gros gestes en ce qui concerne euh, l'énergie. Euh, débrancher le Wi-Fi, ça fait partie des petits gestes. Mais euh, je peux vous poser une question bête, ça veut dire que vous, par exemple, à la maison, vous dites que ça ne sert à rien les petits gestes ou pas à grand chose, donc euh, je fais rien, je ne débranche pas mes prises. Ou au contraire, vous considérez qu'il faut être, j'allais dire, parfait, euh, y compris chez soi, y compris si ça ne pèse que dans une partie du total. Pour une partie du total. Pour être très franc, par exemple, je ne débranche pas le wifi la nuit. Oui. <rire> je pourrais. Vous prenez l'avion Non. Qu'est-ce que vous ne faites pas ou plus euh, J'ai arrêté la voiture pour les déplacements quotidiens. Là, vous êtes venu euh, comment, jusqu'au studio de France trop. Info Métro euh, Je la prends euh, exceptionnellement et un peu à mon corps défendant euh, pour les loisirs. Euh, J'ai... Significativement baisser ma consommation de viande. Euh, C'est-à-dire le... significativement de moins de viande rouge possible parce bah que Je ne fais celle pas le compte qui... en kilos par an, je ouais. devrais. Euh, mais oui, effectivement. Bah pour quelqu'un je... qui a inventé le, <rire> le bilan carbone, <rire> vous pourriez quand même. Ouais. C'est vrai, je pourrais. Euh, J'achète le moins d'objets possibles. Euh, mais enfin, bon, ça, c'est pas très dur parce que je n'ai pas besoin de me forcer. Ouais. Euh, voilà, euh, et je baisse le thermostat le plus possible. Enfin, voilà, c'est des trucs de cette nature. Après, il me reste encore à faire des gros travaux euh, immobiliers. Euh, C'est-à-dire certain... d'isoler le logement, oui, comme beaucoup de exemple, Français euh, notamment. Oui, notamment. Un... Mais les gros gestes sont essentiellement là-dedans. Il hein? y, a, y, a y a un outil qui permet de savoir quels sont les postes qui sont importants, qui s'appelle l'empreinte carbone personnelle. Euh, il y a un certain nombre d'applications euh, qui permettent de calculer ce genre de choses. Euh, et l'empreinte carbone personnelle, elle permet de voir où sont les gros postes d'émissions qui correspondent très souvent, sauf pour l'agriculture, aux gros postes de consommation d'énergie. Voilà. Et donc là, on voit où est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des efforts. Jean-Marc Jancovici, invité de France Info jusqu'à 9h. Le fil info à 8h40, on s'interrompt une toute petite minute avec Maureen Suignard. Alors que la communauté internationale craint un incident nucléaire à cause de bombardements sur le site, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route pour visiter la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, centrale occupée par les Russes depuis six mois. Et dans ce contexte sensible de guerre en Ukraine, le prix de l'énergie flambe aussi en France, l'énergie qui se fait aussi plus rare. Elisabeth Borne va demander aux entreprises de réduire de 10% leur consommation. Euh, demande de la première ministre formulée au rendez-vous de rentrée du MEDE le syndicat des patrons à Paris cet après-midi. Christian Estrosi, le maire de Nice, va saisir le procureur de la République pour des messages qu'il juge ignobles sur les réseaux sociaux et portant sur l'attentat qui s'est produit dans la ville qui a fait 86 morts et 400 blessés en 2016. Il en appelle, dit-il, à la responsabilité des diffuseurs. Le Pakistan, ravagé par des inondations, déjà plus de 1000 morts après des pluies torrentielles, la moitié du pays est sous les eaux. L'aide internationale commence à arriver lentement. France Info. Le 830 France Info. Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Jean-Marc Jancovici, président du groupe de réflexion The Shift Project et membre du Conseil du Haut Conseil pour le Climat. Alors le gouvernement a pour le moment renoncé à, à la contrainte de recourir à la contrainte pour les particuliers en ce qui concerne la réduction de consommation d'énergie. En revanche, pour les entreprises, Elisabeth Borne doit s'exprimer devant le Medef cet après-midi. Elle va demander aux entreprises de réduire de 10% leur consommation d'énergie. Risque de sanctions, c'est ce qui est prévu aussi. Elle a raison d'être plus ferme avec les entreprises, parce que c'est là aussi qu'il y a des grosses dépenses d'énergie C'est très difficile de répondre à cette question sans savoir exactement quel est le dispositif qui va être proposé par le gouvernement. Je vais prendre un exemple tout bête qui est le transport routier. Dans le transport routier, le carburant représente un quart des dépenses. C'est des entreprises qui ont des marges assez faibles. Alors, si vous arrivez à économiser 10% de carburant, vous faites une petite règle de 3, ça vous ouais. fait économiser 2,5% de vos dépenses. À recette constante, ça vous fait 2,5% de marge. En plus, je peux vous assurer que tous les transporteurs seraient ravis de faire ça s'ils pouvaient le faire d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux en pratique d'économiser de l'énergie Ça veut dire soit d'aller moins vite. Mais à ce moment, leurs clients vont dire « Ah, euh, peut-être qu'on n'est pas d'accord ». Soit euh, de changer la flotte de camions, ça, ça veut dire des investissements. Euh, donc voilà typiquement un exemple, je prends un exemple très oui. concret, hein, où économiser 10% d'énergie, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire sans contrepartie. Donc ce que je ne sais pas, c'est quelle contrepartie est-ce que Mme Borne euh, va accepter ou pas, ou va souhaiter ou pas, et est-ce que ça va notamment impliquer éventuellement une réduction d'activité à cause des prix de l'énergie actuelle, vous avez des entreprises qui ont déjà fait plus de 10% d'économie d'énergie, sauf qu'ils ont aussi réduit leur activité de plus de 10%. Euh, par exemple le les fondeurs, chaque fois. Bah, par exemple, les fondeurs d'aluminium. Euh, produire de l'aluminium, hein, ça se fait par électrolyse, ça, ça, ça, ça consomme des quantités absolument considérables d'électricité. Euh, et aujourd'hui vous en avez qui sont obligés de se mettre à l'arrêt à cause des prix de l'électricité. Alors ça n'a rien à voir avec l'obligation d'être vertueux environnementalement, c'est un tout petit peu lié quand même aux affaires russes. Euh, eh bien euh, ces gens-là, là, là c'est clair qu'ils les ont faites les économies. Il faut bien voir qu'encore une fois l'énergie c'est ce qui fait fonctionner les machines et les machines c'est ce qui fait fonctionner l'économie. Donc réduire l'activité des machines sans réduire l'activité économique, il y a des cas de figure dans lesquels c'est possible, il y a des cas de figure dans lesquels c'est impossible. Donc voilà, je, je, tant qu'on n'a pas le détail de ce que Madame mais est-ce qu est qu'on y arrivera, euh, Jean-Marc Jancovici, sans contrainte Est-ce qu'on peut faire baisser, euh, nous collectivement, entreprises, particuliers, administrations et tout le monde, notre consommation d'énergie, euh, uniquement sur la base du volontariat Non, euh, ça n'ira pas assez vite. Quand on regarde la vitesse à laquelle la société va devoir évoluer, il y a deux contraintes hein, en ce qui concerne l'énergie. Il y a une contrainte, ce que j'appelle aval, c'est-à-dire il faut limiter les émissions pour éviter que euh, les péripéties que nous avons eues cet été ne soient qu'un apéritif euh, devant ce qui nous attend. Et puis, il euh, y a une contrainte que j'appelle amont, c'est que les combustibles fossiles sont épuisables. Euh, ils ne se renouvellent pas, les combustibles fossiles. Il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour faire du pétrole ou du gaz. Donc, une fois que vous les avez sortis de terre, bah, ils sont sortis de terre et puis c'est fini. Quoi. Je veux dire, hein, on ne peut pas en recréer d'autres. Euh, et euh, les travaux du Chief Project montrent qu'en Europe, notamment, euh, la quantité de pétrole et de gaz qui sera disponible dans quelques décennies sera au mieux la moitié de ce qu'on a aujourd'hui et ça pourrait être beaucoup moins euh, parce qu'en en fait l'Europe produit très peu euh, de pétrole et de gaz, elle doit tout importer et les producteurs, exportateurs ils vont voir leur gisement s'épuiser euh, les signaux d'alerte se multiplient en ce moment donc de toute façon il va y en avoir de moins en moins et quand on regarde la vitesse à laquelle tout ça va baisser que ce soit pour des contraintes amont ou que ce soit pour des contraintes avales ça doit aller beaucoup plus vite la réduction que ce qu'on a aujourd'hui et donc il y a un moment où ça va faire mal. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est des gens comme ouais. moi qui s'excitent sur des plateaux de télé, euh, des gens de bonne volonté à droite et à gauche euh, qui disent bah, « je vais quand même essayer de faire un effort ». Et on voit bien que l'ensemble de tout ça, ça ne va pas assez vite. Donc, je reprends ma question. Il y a un moment où ça va faire mal. Il, il y a un, un moment, moment où il va alors, falloir alors, passer à, à quelque chose de plus fort que le choisissez entre alors, le, les heures de nuit et les heures de vous, jour pour votre, pour il votre des, électricité. Il y a des gens pour qui ça fait déjà mal. Oui, c'est euh, ceux qui n'y arrivent pas pro, à chauffer déjà aujourd'hui. Vous et moi, on fait partie des cadres urbains bien nourris de centre-ville, oui. donc euh, on ne voit pas avec nos sens. Euh, mais il y, a des, il y a déjà un certain nombre de gens pour qui ça fait déjà mal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la part, la part des gens pour qui ça fait mal va augmenter. C'est ça qui va se passer. Euh, – Elisabeth Borne a toujours annoncé hier qu'un fonds vert d'1,5 milliard d'euros allait être mis à disposition des collectivités. Comment elles doivent l'utiliser ce, ce fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour que pour ce soit… – euh, La première 15. chose qu'elles doivent faire, les collectivités, c'est correctement former leurs équipes. Euh, vous savez, il y a une, des, une très bonne manière d'en rajouter au problème… C'est de, de confondre vitesse et précipitation oui. euh, et donc c'est de se précipiter vers des choses qui semblent pertinentes en apparence euh, et qui en fait ne traitent pas le problème, voire éventuellement euh, l'amplifient. Il y a un an, le Shift Project a produit un travail, a rendu un travail euh, qui s'appelait « Résilience des collectivités territoriales » et où on essayait de faire un certain nombre de préconisations pour les élus locaux. Face à la fois à la décrue énergétique et aux conséquences du réchauffement climatique. Et notre première recommandation, c'était de consacrer 1% du budget des collectivités locales à acquérir de l'information et de la formation. C'est-à-dire que les élus, les administrations locales comprennent le problème à traiter, comprennent ses implications et du coup, aient les idées beaucoup plus claires. Mais une fois sur... qu'on a, tr... voilà, qu a informé toutes les équipes, quels sont qu nos points pour, pour, on... pour les gens, pour les, les habitants de ces régions, comment on fait bah, on fait de manière contextualisée. Euh, la façon dont vous allez répondre à la contrainte quand vous êtes dans une commune de Savoie, où vous avez un risque de glissement de terrain, et où par ailleurs, c'est là que la nourriture parcourt la plus grande distance avant d'être consommée, c'est là que vous êtes le plus loin, et donc le plus dépendant du pétrole pour votre alimentation, ça ne va pas être la même réponse qu'à Morlaix, euh, oui. par exemple. Donc, il faut, les élus locaux, ils sont locaux. <rire> donc la réponse, il y a des éléments qui sont euh, communs par exemple avec moins de pétrole, il y a moins de mondialisation et donc tout ce qui vient de Chine sera plus difficile d'accès pour les Savoyards comme pour les Bretons Par contre, euh, il y a des choses qui sont locales et très contextualisées et ça, la manière dont la sécheresse va s'appliquer à l'agriculture euh, à Morlaix ou bien euh, à garges les ça ne va pas euh, être pareil Donc vous avez, euh, une, une, une et pour comprendre ce qui est pertinent chez vous il faut se former, s'informer, euh, acquérir de la maîtrise sur le sujet. Donc la première chose à faire, c'est ça. Mais c'est un peu long. Et c'est là qu'on tombe sur quelque chose qui est ennuyeux, c'est que le pouvoir politique central, il veut toujours des trucs baguette magiques qui vont produire des résultats en trois mois pour pouvoir dire à la population « Regardez comme on est efficace ». Et malheureusement, la réponse au problème dont on est en train de parler, c'est des réponses lentes parce qu'il y a un gros besoin d'organisation, il y a un gros besoin de formation, et ça, ce pas des trucs qui se font en une semaine. Est-ce que la réponse pour vous, Jean-Marc Jancovici, elle passe aussi, en quelque sorte, par la fin du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui Ce qui est absolument certain, c'est que le capitalisme financier mondialisé a énormément d'effets pervers, euh, dans la lutte, contre, enfin dans la prise en compte des limites environnementales. Vous pensez pas qu'à un moment les investisseurs vont dire on va mettre notre argent là où c'est rentable aujourd'hui, c'est-à-dire dans la transition énergétique euh, Je crois que malheureusement prise de manière globale sur la planète, la transition énergétique n'est pas rentable parce que ce qui a fait la croissance, c'est l'abondance des énergies fossiles. Donc dans un monde où les énergies fossiles sont en décroissance rapide, ma conviction personnelle, les est panneaux que, solaires ça peut pas être rentable. C'est que le PIB est en contraction. Bon. Où vont les, euh, les énergies renouvelables, c'est pas source de, de, de richesse Alors, les énergies renouvelables, aujourd'hui, on a réussi à faire la preuve. Alors, les énergies renouvelables, tout le monde a en tête euh, photovoltaïque et éolien. Oui. Je rappelle que la première et source d'électricité, ouais, c'est voilà. la première source en France. Ouais. Exactement. Sauf que l'eau, il euh, y a de plus en plus de problèmes. Cette année, même la Norvège, qui pourtant est un pays assez arrosé, euh, puisque assez au nord, a des problèmes de remplissage de ses réservoirs de barrages. Donc l'énergie renouvelable hydroélectrique en Europe, elle n'augmente plus depuis maintenant un certain temps, depuis 10 ou 20 ans. Et il y a un vrai risque que ça se mette à baisser à cause du déficit de pluviométrie. En ce qui concerne l'éolien et le photovoltaïque, aujourd'hui, les dispositifs de production ne sont pas renouvelables du tout. Ils sont faits de métal. Et il y a deux limites, on va dire, qui commencent à, à, à être de plus en plus diffusées. La première, c'est que déployer de manière massive ces dispositifs-là demande un accès aux métaux qui est fortement augmenté. Or, les mines dans le monde produisent de plus en plus difficilement ou plus exactement ont besoin de plus en plus d'énergie pour produire la même quantité de métal dans un certain nombre de domaines, et notamment le cuivre. Euh, vous avez eu une alerte de l'Agence internationale de l'énergie il y a maintenant six mois en disant peut-être que les mines de cuivre actuellement en exploitation vont atteindre leur maximum de production. Mais Ils là on vous, au vous écoute Jean-Marc Joncovici, vous dites les énergies et fossiles, euh, bah, ça, ça va se tarir euh, il va y avoir une pénurie et bon ben bah, voilà on ne peut pas les renouveler, c'est normal, c'est comme ça, ce sont des énergies fossiles. Les énergies renouvelables, on n'aura pas les métaux nécessaires, on fait quoi On va devoir, alors c'est justement là qu'on tombe sur la sobriété, on va devoir faire avec moins. Donc on, est, on va devoir, malheureusement, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas... Quitter une forme, alors Macron a parlé de la fin de l'insouciance et de la fin de l'abondance, malheureusement il a raison. Euh, quand on regarde le mode de vie d'un smicard français aujourd'hui comparé à celui de quelqu'un de bien loti il y a deux siècles, on se rend compte qu'en fait le smicard d'aujourd'hui a beaucoup plus de choses. Euh, donc, donc faire avec moins et faire avec le nucléaire, c'est là où votre discours diverge euh, de celui de la plupart des écologistes en France aujourd'hui je fais partie des gens qui considèrent que le nucléaire est du bon côté de la barrière. Euh, je fais partie des gens qui considèrent que le nucléaire, on peut l'exploiter même dans un contexte de contraction économique. Euh, ça s'est passé dans un certain nombre de zones de l'Est euh, après la chute du mur. Il n'y a pas eu de problème particulier à ce moment-là. Euh, je fais partie des gens qui pensent que le nucléaire est une énergie qui est paradoxalement plutôt plus low-tech euh, que le solaire ou le photovoltaïque, parce qu'on a besoin d'un système moins sophistiqué, euh, globalement d'un système électrique moins sophistiqué pour, euh, pour l'exploiter. Donc je pense que c'est une bonne idée. Euh, je ne suis pas anti-technologie par, par, euh, par nature, par conviction. Euh, je pense qu'il faut faire le tri, il faut faire le choix, et il y en a où ça vaut le coup de jouer et d'autres où ça ne vaut pas le coup. Bon, on va poursuivre cet entretien dans un instant, une toute petite minute, le temps du fil info, à 8h51 avec Maureen Suinard et on vous retrouve juste après. Jean-Marc Jancovici. On n'a pas attendu la première ministre pour rentrer dans la sobriété, lance ce matin Geoffroy Roux Bézieux, le président du MEDEF, le syndicat des patrons. Elisabeth Borne sera avec lui cet après-midi pour prononcer un discours et demander aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie de 10%. La NASA s'apprête à, à lancer la mission Artemis vers la Lune, une fusée géante, 100 mètres de haut, cette fois sans équipage, et qui doit partir de Floride aux états unis à 14h30, heure française, si tout se passe bien, quatre astronautes. Grimperont à bord pour une mission équivalente de survol lunaire en 2024. Il a passé une première nuit en prison, un étudiant de 19 ans, un pompier volontaire mis en examen pour destruction par incendie. La police le soupçonne d'une trentaine de départs de feu dans le Médoc en Gironde cet été. Il encourt une peine de 15 ans de prison. C'est Neymar qui sauve le PSG, penalty réussi du Parisien et finalement c'est un match nul contre Monaco pour la rencontre de clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Un partout, les Parisiens qui ne gagnent pas, donc pour la la première fois de la saison. France Info. Le 8.30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Bonjour Jean-Marc, Jean-Covici, président du groupe de réflexion The Shift Project et membre du Haut Conseil pour le Climat. On parlait à l'instant euh, du, du nucléaire. Aujourd'hui, la moitié des 56 réacteurs euh, nucléaires en France euh, euh, est fermée à cause de risques de corrosion ou d'opérations de maintenance. Il y a aussi le problème de l'eau. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut de l'eau pour refroidir les réacteurs. Et malgré tout ça, vous dites le nucléaire, c'est super. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y aura pas de solution miracle dans cette affaire. Vous avez dit moins d'énergie moins fossile. OK euh, Je fais partie des gens qui pensent que le déploiement massif de l'éolien et du solaire pour tout remplacer n'arrivera pas euh, parce qu'il y aura beaucoup trop de limites physiques. Euh, le 100% moins. renouvelable, vous n'y croyez absolument pas pas dans, les, pas dans un monde qui consomme de l'énergie comme aujourd'hui. Euh, le 100% de nous, là, vous savez, c'était exactement le monde que nous avons eu depuis l'apparition de notre espèce jusqu'à il y a deux siècles. Donc, vous, ils n'avaient pas encore les panneaux ouais, photovoltaïques. Non, mais les panneaux ouais. photovoltaïques aujourd'hui, vous vouloir, les non. faites avec. Aujourd'hui, on a fait la démonstration qu'on sait faire des panneaux photovoltaïques dans un monde dans lequel il y a du charbon pour faire la métallurgie, il y a du pétrole pour les transporter depuis la Chine. Gros, parce vous nous dites c'est les amis. Si on fait les. Le... Donc, le donc, donc, il y a une choses. imbrication entre les énergies. C'est ça que je suis en train de dire. Et on peut pas désimbriquer les énergies et dire on va avoir juste des panneaux photovoltaïques dans un monde dans lequel il y aura plus de pétrole, plus de charbon, etc. Et ils vont valoir le même coût. Sur ce que disait Salia. Il y a quelques instants, la moitié des réacteurs à l'arrêt aujourd'hui et des et fleuves qui sont censés les refroidir. Oui, qui alors sont ça, ce n'est pas en un en problème déficit. nucléaire, c'est un problème français. Euh, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans On le va monde. On parlait de la Norvège le... tout à l'heure. Oui, oui, non, mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le. Non, je ne parle pas de l'eau, je parle du nucléaire avec les réacteurs à l'arrêt. Pour... Quand vous oui. regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, euh, tous les réacteurs du monde ne sont pas à l'arrêt. Tout... Voilà, donc il y a un problème français. Alors le problème français, qu'est-ce euh, qui est qu y a? Le, La partie eau pour refroidir, ça, c'est un problème qui induit un risque de défaut de production ça n'a pas il n'y a, a pas de risque de sûreté Oui, mais ce qui fait que du coup le nucléaire ne serait plus une énergie pas. permanente qui est aujourd'hui euh, alors aujourd des arguments déjà, de ses, elle ses promoteurs est, elle est déjà pas permanente quand vous regardez la production nucléaire sur l'année vous vous rendez compte que historiquement elle a toujours été beaucoup plus basse l'été que l'hiver ne qu qu dépend pas du soleil ou du vent ben bah, c'est pas ça c'est qu'on ouais. consomme moins d'électricité là en l'occurrence euh, l'été que l'hiver dans notre pays où jusqu'à maintenant on en consommait moins <rire> c'est pas le cas dans un certain nombre d'autres pays par exemple au japon on en consomme beaucoup plus l'été que l'hiver à cause de la climatisation bon nous c'est pas le cas euh, – Donc, euh, traditionnellement, l'opérateur des réacteurs nucléaires les mettait à l'arrêt l'été pour maintenance, c'est un truc qui est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le risque de corrosion, enfin, plus exactement, le, les défauts de, de corrosion, qui ont, qui ont été révélés. Et ça, c'est un arbitrage qu'on doit faire entre disponibilité et risque d'exploitation. Et on a fait le bon arbitrage en les mettant à l'arrêt, le temps de tout vérifier Alors, je n'ai pas suffisamment regardé le dossier pour avoir un avis là-dessus, parce que c'est des dossiers très techniques. Donc, c'est l'ASN qui gère ce genre de trucs. L'autorité de sûreté voilà. nucléaire. Euh, ce qui est absolument certain, est, ça je suis désolé de dire ça aussi, c'est qu'on va rentrer dans un avenir dans lequel, de toute façon, on va devoir augmenter notre prise de risque. C'est-à-dire que l'avenir, le pré... Ah oui, ça, de toute façon. Oui, ça veut dire quoi, C'est-à-dire peut-être ouvrir ouais. des réacteurs, y -à -dire... compris s'il y a une part de risque. Exactement. Ah euh, bon. ça, oui, absolument. Mais vous savez, aujourd'hui, grâce à l'abondance énergétique, on est, on, est, on est dans un monde dans lequel on se part de tous les problèmes à la fois. Juste, Et on ça, en vous crée dites un énorme. Ça sur un plateau, mais expliquez ça à ça des gens qui habitent à côté d'une centrale. Oui. Juste, on en crée un énorme euh, derrière, qui s'appelle le réchauffement climatique. mais Donc, on, on va devoir. Euh, le risque apprendre nucléaire à est plus faible les que les le risque du réchauffement climatique, que les conséquences. Alors, le risque nucléaire est plus faible que le risque d'un défaut, défaut massif d'approvisionnement électrique. Ça, c'est sûr. Si vous avez un défaut massif, d'approvisionnement électrique vous avez des systèmes de communication qui fonctionnent plus vous avez des transports qui fonctionnent plus vous avez des systèmes de soins qui fonctionnent plus vous avez etc des systèmes de chauffage qui fonctionnent plus et ça fait beaucoup plus de morts tout ça euh, que la quantité de morts que vous pourriez avoir à cause d'un accident dans le réacteur donc on va faire du bénéfice risque donc, euh, avec le nucléaire on l'a toujours fait du bénéfice risque euh, sauf que sur le nucléaire on le fait pas nécessairement avec les bonnes informations aujourd'hui en fait, on est plutôt mais... dans le principe de précaution sur le Alors, nucléaire. ce qu'on appelle le principe de précaution est une autre manière de formuler que le bénéfice risque est toujours optimale quand on a le risque minimal quelle que soit la façon dont on gère les choses euh, mais dans le monde risqué et volatile vers lequel on se dirige on va devoir avoir une autre euh, approche du bénéfice-risque, malheureusement. Vous, président, ou vous, première ministre, euh, ou Premier ministre, Jean-Marc Jancovici, <rire> Premier ministre, il premier une, ministre, une petite vous, transformation oui, préalable. Voilà, <rire> on est dans la transition. Vous, euh, vous rouvrez <rire> les centrales, euh, même si l'autorité ah, de sûreté non, ça nucléaire, ça nucléaire dit... Euh, non, non, non, non, non, non, non. Je ne viole pas euh, l'autorité de sûreté nucléaire. Par contre, Mais vous changez que... les critères, alors. Alors, une chose que je ferai peut-être, c'est d'obliger... Quelqu'un, quelque part, je ne sais pas si ça doit être l'ASN ou si ça doit être une autre entité, à produire des avis sur euh, l'arbitrage bénéfice-risque. Et aujourd'hui, cet avis, on ne l'a pas. Vous, Premier ministre, vous interdisez les jets privés ou pas euh, ah. Le Chiffre Project a proposé de les interdire euh, dans son plan de transformation de l'économie vous française. êtes sur, plutôt sur la ligne Julien Bayou, le patron des Alors, Verts, que sur la ligne du gouvernement <rire> dont certains membres disent « oui, on pourrait réguler ». Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de faire ça euh, c'est clair que en termes de consommation de carburant stricto sensu, euh, c'est pas quelque chose qui est majeur euh, dans le pays. Par contre, en termes 1 de Pardon du transport aérien, 0,1% du transport aérien. Oui, enfin, c'est pas qui lui-même pèse pour euh, 30%, 30 du total. J'ai pas, pas regardé les chiffres, mais c'est sûr que c'est pas énorme. Par contre, c'est une mesure que j'appelle à effet de levier parce qu'il y a un côté exemplarité dans cette affaire. À partir du moment où vous allez demander à une bonne partie des gens qui pensent sincèrement et qui ont peut-être raison, euh, qu'ils ne ils peuvent pas faire sans leur voiture pour leur déplacement du quotidien, Une voiture d'occasion, Pour etc. donner l'exemple. C'est compliqué de dire « je ne vais mettre aucune contrainte » à des gens qui rentrent dans un jet privé parce qu'ils ont la flemme d'aller dans un aéroport normal euh, et qu'ils vont gagner deux heures et que pour eux, quand même, gagner deux heures, ça vaut bien d'émettre quelques dizaines de tonnes de CO2. C'est quand même très compliqué de dire « ces gens-là, je ne leur demande aucun effort mmh. ». Merci à vous Jean-Marc Lankovici, <rire> premier invité donc de cette rentrée de 8 30 France Info. Merci et bonne journée à vous. Merci.